Voilà, j'avais même pas percuté, ils ont rouvert l'avenue ici. Ouais, ils vont faire ça pendant les vacances d'été. Merci. Bon je suis rassuré, ils ont toujours pas appris à conduire ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine qui est en réalité la vidéo de la rentrée pour moi. Fin des vacances, reprise du boulot. J'espère que aussi, vous avez pu souffler un peu ou que vous vous apprêtez à le faire si vous êtes un plan décalé. Euh, on est reparti. Hein. Je n'ai pas de projet particulier pour cette année. On va prendre les choses comme elles viennent. On va suivre à peu près le même rythme que l'année dernière. Et il que pourra. Dites-moi un peu ce que vous avez fait cet été en commentaire. Je suis allé dans le sud-ouest et en Bretagne. Je suis rentré il y a deux jours. C'est dur. Ah, et j'ai l'oreille gauche complètement bouchée, putain, ça m'arrive tous les étés, je suis vraiment une pipe, c'est-à-dire que je me baigne, piscine ou plage, ça dépend, et je sais pas ce que je fais avec mes oreilles, je dois les sécher avec les pieds, je pense. Et à cause de l'eau, j'ai toujours une des deux oreilles qui se bouche. L'année dernière, c'était les deux oreilles, à quelques jours, mais ça, à chaque fois, c'est à quelques jours des vacances. Hein. En plus, je travaille en radio, donc autant vous dire que les oreilles, c'est un peu utile. Donc voilà, un an après les deux oreilles l'année dernière, mais voilà, cette année, avec l'oreille gauche bouchée, non seulement bouché, mais ça fait mal en plus. Mal à l'oreille. Tu sais, c'est comme une otite, mais c'est pas une otite, parce que l'otite, c'est un virus. Là, c'est l'eau, c'est de la crasse, quoi. <rire> c'est pas une otite, parce que c'est pas un virus, c'est juste de la crasse, quoi. Je suis dégueu, hein. Même la vieille, non, même. Mais... Allez. Incroyable ça, incroyable Porte quoi lui, c'est à dire pour moi c'est rouge mon pote, qu'est-ce qu'il fout Je l'ai senti passer, je me suis dit que c'était un, un jeune qui avait cramé le feu intentionnellement mais qui me laissait quand même passer et qui allait doucement Et en fait non, ça a l'air d'être un vieux qui s'est rendu compte de rien et qui galérait à conduire et qui m'avait pas vu et qui allait mettre une grande accélération Vas-y, poteau. Je vais rouler tranquille ce soir. El Flacho Telle la lumière du phare du port de, de son nom, Fait le frage et les papillons. De ma jeunesse. Allez, il y a devant. Il a tourné un peu brusque, mais il a respecté sa voix. Pas de panique. Ouais, bonne idée là. C'est l'endroit parfait mon pote. Petite mmh. réunion de bon matin. Enfin, de bon matin, il est 10h53, mais... Là, pour moi, c'est les aurores. présent hein. présente à l'équipe du week-end, que je vais devoir chapeauter. Début d'une carrière de manager. Il en rien à voir. C'est cool quand même. C'était prévisible à mon ma mort Là tu vois typiquement il s'est rabattu immédiatement donc. Euh... Enfin il ou le verre, je peux C'est typiquement quelqu'un qui commence à déboîter, qui met le clignotant en même temps et qui regarde une fois qu'il a fait les deux, tu vois. En revanche, il regarde quand même dans son rétro, il finit par te voir et il se ravise, donc euh, ça va. Mais voilà, il faut toujours euh, être vigilant pour les autres, en fait. Et après, pas de problème. Merci, compañero. n'importe quoi cette prochaine n'importe quoi il y avait trois voitures j'ai failli en toucher cinq quel verre vas-y compagnero merci compagnero Bah non, là t'es en train de changer de vote. toi, hop hein Je me paume entre les deux guidons, les warnings ils sont pas au même endroit, je sais plus où je suis. Ici c'est là, et sur le Rebelle c'est au niveau du pouce droit. Pas du démarreur, hein, là, vraiment. Enfin bon voilà quoi. T'achètes les deux motos, tu compares, tu fais pas chier. J'arrive pas à m'exprimer, c'est de ta faute. Salut Henri oh, C'est pas Henri, c'est le mécano, putain, Dominique je crois. Je même pas comment il s'appelle, c'est une honte, oh là là, c'est mon partenaire, je sais pas comment il s'appelle, putain. Appelez le Domi. Merci. Ah j'avais une question. Euh, Qu'est-ce qui serait le plus digeste pour vous au niveau du, du montage mettre du. Je vais te la refaire parce que là, c'est pitoyable. J'avais une question, quelle est la formule la plus digeste pour vous au niveau du rythme de publication des vidéos et de leur durée est-ce que je continue à faire des vidéos où je compile une semaine de, de roulage donc ça paraît tous les dimanches quand je suis à l'heure et ça fait en général au moins un bon quart d'heure et il y a 4-5 jours de vidéos dedans ou alors est-ce que je filme une journée je monte, je publie et voilà ça fait 3-4 vidéos par semaine plus courtes euh, c'était notre ami Carlota Biker qui faisait ça, entre autres hein, il, y a, il y a énormément de mecs qui font des vidéos à moto, mais parmi ceux que je regardais voilà, c'était euh, Carlota qui faisait ça à l'époque où il était encore actif sur Youtube, maintenant il a développé d'autres euh, d'autres activités mais... euh, bref, voilà est-ce que euh, donc ça fait euh, ouais, entre 4 et 5 vidéos par semaine, bien plus courtes. l'avantage euh, L'avantage, bah c'est vrai que ça permet de rebondir plus facilement avec les abonnés. C'est-à-dire quand il y a un, un truc qui se passe dans les commentaires un jour, et ben dès, le, dès le, le roulage et donc le tournage enregistrement du lendemain, tu peux en parler et réagir. Euh, voilà, écoutez, c'est vrai que je suis pas très bon là-dessus. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je réponde à chacun des commentaires et j'arrive pas à m'y mettre. Mais je lis tout quand même. Il y en a de plus en plus, ça me fait, oh putain, le radar. Très plaisir. Euh, voilà, dites, répondez dans les commentaires, plutôt une, se, une grosse vidéo par semaine, plutôt une petite vidéo par jour. Euh... Je mets le lien du sondage en, en commentaire là. Oula Non, qu'est-ce qui se passe est absolument pas normal qu'il y ait autant de monde ici. Merci compagnie. putain, qu'est-ce qui se passe Faisons gaffe quand même parce que là la route est bien crade ici. Il oh, y a les hélicos qui partent et tout. Ah, Vas-y, moi va que t'es hein. Merci compagnie. C'est abusé là, qu'est-ce qui se passe ah, J'ai pas fait gaffe, peut-être la sortie d'avant était fermée en fait. Bon, oh là le camion sur la base il va tout perdre. Ouais, il a perdu un truc. J'ai le téléphone, Pépère. Non, t'es un cochon, putain, mon gars. Ça, un tout petit peu merci merci c'est bon c'est bon oh j'ai pris une faciale je m'y attendais pas putain je m'y attendais pas je voyais le bosquet se faire arroser je pensais pas que ça pissait à l'extérieur on a connu plus confortable comme situation quand même Un return warning là je n'avais jamais vu le radar qui avait à droite là j'ai toujours vu le panneau j'ai toujours su qu'il fallait faire gaffe ici mais j'avais jamais vu le radar La nuit c'est un jeu de vie ou de mort la route en Ile-de-France. Putain, hein, les mecs ils sont à 150 à l'heure, ils ont la tête vissée dans le euh, téléphone. C'est abusé. Là il y en a encore un qui arrive à fond. Hop là, là, là. Ouais il a 20 le plus le pied que les autres, celui-là, les mains joueurs, mais bon. Oh, C'est un billard ici la route, ils l'ont complètement refaite. À la surface. Et là, on va se faire catapulter. Ça reste modeste. Hein. C'est un SV 650, mais c'est toujours sympa quand même. Allez, on va sortir. Putain, ça pousse. Ça tire dans les vents. C'est hein. du vent de face. On va rentrer par la ville. C'est moins désagréable. est plus long. Ah, ici on est à Herblay Franconville là mes amis au nord-ouest de Paris, proche hein, mais un peu nord-ouest. C'est une méga zone commerciale, industrielle, machin. La journée, c'est une véritable ruche. Et là il a personne, ça fait très bizarre. À part lui. Ouais, du coup je pense pas que c'était pas du tout éclairé. Pourtant il a pas de lampadaire tout le long. Peut-être qu'au-delà d'une certaine heure, ils étaient une toux. C'est la police qui grille depuis tout à l'heure. je vais les gars. Oh, ouais, putain, mais c'est nuit noire sur 15 bornes, c'est fou. Je pensais pas du tout. Il la tronche lui avec ses phares. J'ai pris un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime Mais tu n'es pas là c'est tant pis Tant pis pour toi Ça c'est la police, ils arrivent en mode furtif Quasi plein phare pour que tu vas pas dans ton métro Je pense qu'ils ont repéré un... Ils ont une cible Le téléphone, mais c'est au moins le, le dixième qui est sur son téléphone au volant et ça se voit avant même que tu passes à côté de lui. Ça me rend malade. Je suis en train de voler un panneau. Il est en train de voler un panneau. Il a un panneau de signalisation entre les jambes. Qu'est-ce qu'il fait mon pote Qu'est-ce que tu fais <rire> Putain, tu crois toujours que t'as doublé <rire> des, des vertes et des pas mûres, mon con. Il y a un panneau de signalisation entre les gens. Tu sais, maintenant, quand tu vas voir des panneaux chez les gens ou des cônes de chantier, c'est plus genre des trophées de fin de soirée où t'as as, as grappillé ça euh, en loose-dé, euh, en esquivant les flics et tout, à pas d'heure, complètement torché. Non, non, maintenant, c'est juste tu l'as pris, tu l'as mis sur ton scout devant tout le monde, et t'es rentré chez toi, tranquille pour ton souper. Bah ouais. Il est trop fort. Bon, le pick-up pas bon, le bon, bon, bon, pick-up la l'American Ça rigole pas. Merci. Euh, T'es gentil, mais ton volant, il est vilain. Avec l'espèce de moquette en polaire dessus, c'est chaud. Ah, là, il y a eu le problème, là. Là, il y a eu le problème, là. Oh putain, c'est un motard. T'es debout mon pote Et en bonne santé Elles sont quand même magnifiques les Alpines Franchement Sale la tronche Merci Tiens bon tiens J'ai même pas regardé par où je pouvais passer ce soir, j'espère que le périph' est ouvert J'ai la flemme de faire un détour Manifestement, c'est pas fermé oh. Ouais, vas-y, parce que lui, il arrive fort C'est le bazar là, mes amis, mettez-vous d'accord hein il ne pas tous sur la même voie. Allez, ça est pour cette fois. Tellement dangereux. au mmh. milieu de la route, il va deux fois moins vite que tout le monde, il fait noir. seule raison pour laquelle on le voit, c'est qu'il y a sa copine en blanc derrière lui, mais sinon, pff, complètement irresponsable. Eh ben, il y a du monde un matin, punaise, ça me manque pas cette vie. Il est 9h30, putain, je devrais être arrivé, c'est abusé. Hein. On a fait euh, 2-3 km en 20 minutes, t'imagines Je comptais faire mon trajet, c'est le temps que je mets le sort pour faire le trajet entier, j'ai fait. Euh, j'ai fait qu'une portion, putain, je suis à la bourre en plus. Wow. Je regarde trop le rétro. Ah non, mais du coup, je t'ai laissé passer pour que tu fonces un, mais. C'était mal l'impact que ça a sur la circulation, juste un truc comme ça. C'est abusé. Qu'est-ce qu'il fait lui Tu fais l'interfile là Tu m'ouvres Ouais, non, t'es aussi paumé que. T'es aussi paumé que. Point. Voilà, ce sera la fin de cette phrase. Je ne sais pas où elle allait. Merci, compagnero. Quoi j'y repense, elle était incroyable, ça, trottotype du Altron. Elle prenait au moins 70 km/h, 80. Il y avait des petits éclairages bien stylés, des petites menottes un feu stop qui clignote. C'est la Harley Davidson de la trottinette électrique, ça. Incroyable. Et non. On ne va pas au même endroit que d'habitude, enfin, on, on va au boulot les amis, mais on ne prend pas la même route puisque j'ai un petit crochet à faire avant d'aller au travail. Je vous dis pas on va regarder bien. Bande de voyeurs. Là quand automobile. Quand t'es automobiliste, ça sert à rien d'avancer comme elle cherchait à le faire euh, Elle va pas pouvoir aller au delà du cul de la camionnette qui se déporte Et nous ça va nous bloquer, on va pas pouvoir se faufiler et libérer un peu d'espace Donc euh, ça rend service à personne Et merde, je me suis trompé putain Voilà c'est là le crochet, c'est Décathlon. Pourquoi Crochet par Décathlon avant aller au boulot. Laissez-moi le temps d'aller retirer ma commande et je vous le dis. Pourquoi un stop par D4 sur la route du boulot C'est parce que avec ma collègue Julia que je salue, maintenant que je sais que tu regardes euh, les vidéos on est tellement efficace qu'on bosse très vite et qu'on arrive à se dégager plein de temps pour pas faire grand chose Or il nous est venu la brillante idée de jouer au tennis de table <rire> avec, avec les petits kits euh, que t'accroches n'importe où là Et donc aujourd'hui ça va être le premier jour de notre Roland Garros à nous So now, direction travail j'ai acheté ça et deux raquettes en plus parce qu'on n'est pas des crevards, on peut faire jouer les autres qui avancent vite. Puis on verra qui sont les meilleurs. Évidemment, c'est les verts. Pour repartir en deuxième en côte. Je ne le conseille pas à tout le monde, c'est quand même une manœuvre de grand professionnel. Oh, c'est trop beau. C'est rare que ce soit allumé, paris mes amis, paris paris en peignoir carrément okay. on y retourne, le mec s'est toujours pu utiliser son clignotant il met un coup d'avertisseur sonore c'est un blaireau pas passer la meilleure nuit de sa vie l'amigo là. Ouais, faut que tu changes de Ouais plutôt mon ami si tu vas à droite là. Ouais, tu t'es mal pris là. Ouais. ouais. Faut se mettre dès le début de la voie. C'est plus simple, il y a moins de changements. Merci amigo. Filment de camions. Merci compagnero. J'avais jamais vu au-dessus là comment c'était serré pour les camions. Je sors, moi je sors là. Merci à l'inventeur des freins parce que là j'ai fait ça comme un goré <rire> C'était bien qu'il finit bien. Oh, c'est une blague le prix de l'essence ici. C'est cadeau. Putain, en ce moment, 1,55 le 98. Ah mais bah, dis-toi que je repasse par là en portant. Hein. Putain, c'est bon ça. Hein. Non, le camion il décharge. Je peux pas le croire. Un fan de batterie là, Phil Collins. Putain, il y a un radar sur le chantier. Merde, tu peux faire gaffe à l'aller à 30. Je pense que j'étais au-dessus. Hein. Oh la vache! Non, il n'y pas de radar. De toute façon, on peut pas avancer. Mais putain, l'aller, merde, je me souviens plus. aïe aïe aïe aïe aïe. Coup dur. Ah oh oui, c'était trop pour adorer. Allez, fermer la station, ils sont pas cher. Ah bah voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas roulé sous la flotte. Hop, petit droit de gauche pour le pare-brise. Ça pour moi, c'est les, les conditions typiques du roulage en Ile-de-France euh, au quotidien, tu vois. C'est-à-dire que je pense que euh, le plus clair de notre temps sur une année, évidemment, pas ces derniers temps, mais sur une année. On le passe à rouler avec une petite bruine à la con comme ça. On va pas savoir si tu te couvres ou pas. Par rapport à la pluie j'entends parce que le froid tu sais immédiatement si tu te couvres ou pas. Mais... Voilà on y est. Vas-y mon avis. On va pas jouer la forte tête avec toi parce que c'est pas nous qu'on va gagner. Il m'a fait peur à piler à côté. 90 le radar on était pile à 90 il n'y avait pas besoin de s'affoler même mille doute ah ouais. c'est sûr qu'avec la club on peut pas tout faire J'ai pas euh, ralenti uniquement parce que j'ai vu les gyrophares, c'est parce que, voilà, à un moment donné, on est de citoyens bien indiqués, on fait attention. Non, je me suis complètement ché dessus, et en fait, c'est une ambulance. Mais quoi qu'il arrive, il y a le photomaton juste là, donc, on aurait dû lever le pied, si vous me permettez l'expression, puisqu'en réalité, je suis à moto. Et donc, on lève va le poignet. Bon, moi je voulais faire les choses correctement mais il m'a forcé lui devant là. Je vais pas attendre si tous les autres passent. Les gens sont seuls au monde. Elle veut passer, elle passe. Les autres, les spectateurs de ses actions. Encore. C'était juste le clignotant que je voulais mettre. Oh après un petit coup de klaxonne dans Paris, ça fait jamais de mal. Ça fait local. Mais voilà. C'est gênant quand ça se passe ailleurs, quand ça se passe dans Paris, il faut qu'on arrête de se prendre la tête. Ça fait vraiment euh, natif du coin. Hein. Habitué, tu vois. Usager habitué quoi. Ah putain ouais, là, coup dur. Je t'ai forcé la main, mais je te remercie parce que je suis bien élevé. Nous on avance mon pote. Allez Allez Putain Va droit mon patin Si tu prends les devants, tu le fais correctement Mais arrête Ça devrait inter être interdit d'utiliser un deux-roues une fois de temps en temps c'est soit en as un, soit en un pas en fait. Mais hop, faut que des usus comme as, ça, Tu fasses n'importe quoi. Ça m'énerve. L'île de la cité. Si je ne m'abuse. Non. C des patchs qui colle avec là c'est des patchs thermocollants c'est comme quand vous réparez des trous dans votre jean c'est comme ça qu'on fait les mortels sur la route pour ceux qui se demandaient oh on de ce bruit la voiture on un vaisseau Qu'est-ce qu'il faut lui Ça fait trois fois qu'il change de voie. Il y a un problème lui. Là, je suis en train de m'étrangler, j'essaie de fermer le bouton de ma veste. Mais j'y arrive pas, je suis en train de pour un gros con. Je le fasse avant d'arriver sur le périph' quand même. Putain, allez Je suis en train de m'étrangler comme un con. Comme un con m'appuie sur la glotte là pourquoi il n'y a personne devant lui ça sert à quoi ça bah ouais bizarre ton move mon ami oh j'ai pas ralenti au, au radar j'ai pas fait attention merde merde merde merde bon normalement je dépasse pas 80 compteurs 80 compteurs c'est pas censé flasher mais et si ça flash c'est pas énorme mais ça serait quand même embêtant. J'ai enfin, faim, il est 2h du mat, j'ai rien mangé de petit déj. C'est dur. Oh oui, incroyable celui-là. Il est immonde. Je pense c'est un kangou pick up, un kangap. Dans le dacia. Dacia docker, je crois, un truc comme ça. Papa. Une erreur industrielle ce truc. Et allez, vas-y. C'était trop dur d'attendre. Ça va être sympa ça la nuit. On peut pas avoir de repère. Oh l'accompagner alors. Je t'ai pas du tout entendu arriver, c'est bon. Non, il attend lui, c'est de la déco Ouais j'avais pas capté ce que c'était, ça lui peut perdre Oh ouais, ils, trop, ils sont trop forts en hein, triste ces mecs là Laisse tomber, ils font rentrer 750 vélos dans une camionnette C'est pas donné à tout le monde C'est quand même pas possible d'être aussi primaire dans sa façon de vivre, quoi. De nuit, sur une trottinette, à deux, face au trafic. Allez, après six jours de travail sur 7, c'est parti pour la maison, pour un dimanche de repos bien mérité. Mais avant ça, petit passage par la case Petrol Station. Because, elle a soif, elle est à sec, elle, la moto. Il y a du monde, sans déconner. Une heure et demie, samedi. Quoi, samedi à dimanche. Chaud. Allez, dégage. Allez, grande Maline. Allez, eh bien, ouais, je me... Oui, bon, tant qu'à faire. Tu fais pas la dernière. Oh, tes petites bites. Là-dessus, tu manques un peu d'audace, je trouve. pour utile. Papa, papa, 1,579, le litre de 98. Je vais faire mon vieux schnock, mais ça doit faire quasiment un an qu'on a pas eu ces tarots -là, hein. Ça fait plaisir. On peut dire merci le gouvernement pour le coup. C'est les aides qui font du bien. Oh, ce prix-là, on va faire rentrer le maximum possible, hein, moi, je te le dis. Des fois que... Je sais qu'il va falloir qu'on paye notre stationnement. Ouais, je voulais aller jusqu'à 15, mais là, ouais. il n'y aura pas la place. <rire> bon, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous souhaiter euh, une bonne semaine. Je surveille en commentaire si vous voulez euh, toujours une vidéo hebdomadaire ou euh, du quotidien. Euh... Euh, j'ai absolument pas commencé le montage de celle-là à l'heure actuelle Donc je n'ai aucune foutue idée du temps qu'elle fait Je pense une bonne demi-heure étant le nombre de jours et la quantité de rush que j'ai euh, Merci d'être resté jusqu'au bout Il y a du monde sur la chaîne, ça me fait grand plaisir euh, Il y a du nouveau, je vais vous annoncer du nouveau dans pas longtemps Donc euh, bonne nuit les petits, à la prochaine, ciao